Bonjour Dans le bureau d'un médecin, vous vous attendez à voir de la propreté, du confort et du style. En tant que patient, vous voulez vous sentir à l'aise immédiatement. Et le médecin, il aime bien sûr aussi rentrer à la maison dans un environnement agréable et relaxant après une journée de travail difficile. La décoration du bureau de ce médecin a donc été maintenue lumineuse et aérée avec des accents élégants et accueillants. Un facteur important dans la conception était le plancher, qui devait être solide, beau et facile à entretenir. Voilà le genre de plancher qu que vous trouverez chez l'alaignan. Le choix est tombé sur le 15 mm Tech, un parquet avec une couche supérieure d'un bois exotique avec une texture élégante unique qui combine facilement avec d'autres matériaux. Le tech est sans aucun doute le plus populaire de toutes les espèces exotiques. Le bois est très populaire parce qu'il est durable, un plancher solide qui va persister pendant de nombreuses années. Un des plus grands avantages de Tech est qu'il a ses propres défenses naturelles. Aussi, une fois le bois de teck est sec à l'air, il n'absorbe plus d'eau. En conséquence, le teck est le bois de choix pour utilisation dans les salles de bain ou d'autres endroits humides. Dans ces cas, cependant, il est important de prendre soin que les joints entre les panneaux soient soigneusement scellés, donc que l'humidité ne peut pas rentrer par en dessous. Comme tous les parquets exotiques de la laine ou le plancher, on teck est normalement livré brut. Cela signifie non huilé ou verni. Après son installation, vous pouvez le huiler ou le vernir, mais contrairement à d'autres types de bois, avec le texte ce n'est pas absolument nécessaire, mais plutôt un choix esthétique. Vous pouvez également laisser le bois développer sa patine naturelle, ce qui donne d'excellents résultats. Convaincu Alors n'oubliez pas de visiter notre site web pour plus d'informations sur les 15 mm take brut. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré lors de la décoration de votre maison.